Café obligé. J'espère que ça va, les gars. Apparemment, avec les vidéos qu'on va regarder maintenant, vous avez de quoi vous occuper puisqu'on va débriefer tous vos spots. Vous nous les avez envoyés sur Instagram ou par mail. Les spots que vous avez construits avec vos palettes, de la terre, avec tout ce que vous trouvez dans le jardin. Bref, pas mal de trucs. Il y en a qui ont construit des terrains vraiment ouf. Allez, premier terrain, c'est parti. Et là, on commence avec le petit edit VTT Enduro. Beau plan, belle vue en plus qui nous a mis ça propre. Nickel. Le saut. Rot de gap, petit module et tout que t'as fait chez toi, les plans inclinés. Là, on commence fort. Toi, tu te la mets bien. En plus, t'as de l'espace, le kick. Yes aïe. Cataculté quoi. Propre ça. Oh Par l'avant là-dedans. Yeah. Petit si, whip. Oui. Yes Pareil, construction dans le jardin, petite planche en bois, un kick, en bois, ça Plus vite, plus, vite, ah, plus vite. double. Ok ça va, tranquille, on s'occupe. Le petit saut dans le jardin, pareil. Ah là on part sur une construction. Honnêtement, la construction est propre. Hein. Petit module en bois, petit stoppie. à la bien. Ah, y a... Oh le frein! Oh là pas de casque! Oh, ça c'est du spot ça! Je sais que c'est un terrain de vélo, de moto là, ça donne envie d'avoir une moto là-dedans! Ah dommage, j'ai pas la vidéo! Yes! Petit saut derrière le jardin! Ah là, on part sur un petit euh, terrain dans les bois! Salut Aurélien, je vais t'envoyer mes deux spots pendant le confinement, c'est parti! Let's go! C'est parti, il va chercher le vélo! Vas-y, va chercher le vélo! Contre yes, le saut! Du coup, voilà mon premier spot. Je l'ai fait comment Je l'ai fait. Mon père a fait un petit feu, là. Il y a un accent du sud, Il de là, un là non Un petit feu. Et du coup, avec euh, la cendre et tout, j'ai je, je fait un petit saut, petit okay, saut. Ok, tu avec de passe. la cendre. Pas mal. Bon, on passe au deuxième spot. Vas-y, montre-nous. C'est parti pour le deuxième spot. Let's go. Yes. Tu as l'air un peu pour celui-là. Montée de talus. Voilà. C'est ça, très lisse. Du coup... Voilà, ce spot-là, on peut le faire euh, dans les deux sens voilà. Je peux descendre et le monter, et du coup, c'est fini pour moi. OK, PEACE, Peace. Où ça part en saut brouette, tout parpaing. Yes <rire> Comme quoi, il faut rien. Hein. Là, un peu plus de construction. Ça un peu avancé là, mais... En street trial avec les modules. Oh, Théo Yes, je connais, on a fait une vidéo ensemble. Tout le nose, sorti, propre, yes mec, il y en a qui s'occupent aussi, beau spot dans le jardin aussi, merci les sauts, pareil, saut derrière la cour. ça partait en 100 hauteur là, pas mal, le kit maison, wall ride, yes, oh, il oh, envoie le saut là, là on part sur les constructions en bois dans le jardin là. Petit jic, tranquille Chaîne <rires> les suppos. J'adore le nom Bonjour Bonjour Salut Ça repart en marche arrière Bonjour Alors on est sur la construction Zone de trial Yes Petite sortie arrière Et ça remonte Des planches Un touré Il faut pas grand chose C'est l'avantage du trial Hop Monter sur le touré sortir arrière, honnêtement j'ai commencé pareil Dans mon jardin j'avais des palettes et un touré C'est comme ça que j'ai commencé Et là je me souviens quand j'étais petit sauter d'un touré C'est le truc de fou, genre j'ai des sensations Ouh là ça part sur un gros saut Virage chez... Oh la bosse Ah ouais là le mec carrément en terrain de dehors dans le jardin quoi. Propre J'espère qu'il y a la vidéo derrière ah, C'est boss Alors on part sur une construction de zone de trial là. Des planches qui bougent un peu. on Ouais bien vu que t'as mis le parfum. Hop là forêt hein, honnêtement, avec de l'élan 1m50, nickel, des petites zones d'équilibre, ça c'est un super truc pour apprendre pendant le confinement, vous mettez quelques planches, des parpaings si vous voulez aussi ça on en trouve, et hop on travaille l'équilibre comme ça c'est simple, la palette franchissement, saut sur la pyramide, Propre. en plus il sort le drone et tout tranquille, il s'est fait son petit edit, Nice. Salut Aurélien, salut. salut Paul, j'ai très Salut Paul Bah j'ai qu'un jardin, un tout petit jardin, du coup bah... C'est déjà bien Salut euh, le chat bah, C'est un petit bout de bois là J'ai réussi à me faire un petit tremplin, je vais te montrer ce que ça donne. Allez oui, vas-y Vas-y montre-nous Ça va le jardin déjà Toi, Ça prend un peu l'élan et le saut. Nice Bon la recette elle est un peu courte mais... Voilà, je m'amuse avec ça. Bah, C'est bien salut. déjà. Salut Trop stylé Allez, là, on repart sur un saut Oh Oh Le stoppie derrière et tout... Tout gamelle Ah oui, ça, je le vois tout le temps sur les réseaux en ce moment Avec les blagues qui... C'est qui le cercueil Lourd Là, ça part en saut Merci pour le visionnage Yes Petit ouais. wall ride right en palette, là Oh les... Nice petit saut tranquille yes ça le fait ça c'est ta journée vélo trottinette slackline on est bien yes petit saut dans la cour pareil d'un côté de l'autre ça prend l'élan dans le jardin le saut et hop on range le vélo dans le garage pépère nickel et petit virage et tout volé petit saut <rire> oh, pas de casque en plus, <rire> ça va, tout ce pas fait Aurélien, mal. Si je laisse achève donc, du coup, pour les spots, j'ai fait un petit tremplin, okay, petit tremplin palette Ici, avec un bois, avec du Ici, bois. Ici aussi, j'ai fait un petit tremplin. Faut oh, faire gaffe, faut que ça passe là. Voilà. C'est un peu chaud parce que force, ouais, si on va encore un petit jump. Yes, et derrière une dos, la palette, Voilà. On a un bah, support, ça fait des kicks. Yes, petit whip. Yes. Ça passe les pédales. Yes Allez, Pouah. cassage de... Ah, bonus, entre nous Oh, propre Stylé Là, ça va. Vous faites plaisir hein, pendant le confinement, vous. bois. Il y en a qui s'occupent. un yeah, petit grand clip en l'air. Là, ça part dans la Et Ça, c'était peut-être pas dans le jardin, ça. Petite construction, des exemples de construction en bois, là. Là, à rechercher, là. Le petit parcours dans la cour, palette, tic-tac, poutre, les yes La poutre, tranquille. Si wheeling, montée de palette, au calme, systopie, ça continue. Si wheeling, wheeling sur la poutre, allez, prends. tranquille. Yes, petit saut. Au calme. Ça va pas mal dans le jardin, ça. Ça, ça. Ouais. Le petit saut. Yes. On voit la brouette et tout. Là, ça sent le, le fait main, ça. Les petites récettes. Là, on voit que vous avez brassé de la terre pendant le confinement. Petit module. Arrière. On est parti. Tranquille. Ah, de la moto trial. Besoin de rien au moins. Juste tenir en équilibre. J'aimerais bien en faire après le confinement de la moto -striale. Oh, oh, ça c'est du kick ça. Pas mal, pas mal. Yes, il catapulte bien partout. Je sais pas si t'arrives chez le voisin. Ok, partout la voiture, tranquille. Ma foi, pourquoi pas. Original. Pas mal. Première partie euh, du, euh, du spot dans mon jardin, donc sans un Ah ouais, Je peux faire avec mon vélo et ma trottinette. Donc okay, c'est parti. Carrément un skatepark et tout, c'est reproduit en skatepark. Ok, petite tape, tranquille. Deuxième partie, hop ça a creusé. Petite résille maison le avec un matelas. Spot, euh, dans mon jardin. C'est un peu un truc. Ah ouais lourd. Pas trop stylé. Ça c'est le skatepark. Tac. Ça enchaîne avec le pump track. Du bois, de la terre. C'est simple. Faut juste avoir le jardin en fait. Hein. En fait c'est ça le plus dur. Et hop là, petit propre. Un autre là. Un petit peu frac à la maison. Yeah Bon là, il y a de la place là quand même. Petit drone. Petit saut. Ouh Yeah Ça donne envie ça. Ça part sur un autre là. Slide. Passerelle en bois. Sur le mur, petit déplacement. Hop le saut propre. Bon, on est parti sur un petit plat de ton jardin là Arrivé derrière avez Les, les plagues et tout Ouh. Ouh, ça sent le petit saut dans la forêt ça Avec le beau vélo, hop là Yes, propre. Oh alors on est sur un autre calibre là Waouh, tcha c'est quoi ce spot de ouf C'est quoi ce saut C'est énorme Ah, ça donne trop envie de rider là J'en peux plus là Yes, des planches simples, hop, hop, hop, hop. Yes, oh le petit trial, le petit trial à droite. Ah, tu veux me faire une petite démo de trial Non, tu le poses. Oh, pas de respect, tu sautes dessus. Je croyais que t'allais faire du trial, moi. Ça part en petite edit, BMX. Yes, BMX dans le jardin, grand flip et tout, propre. Oh, yes. Avec la box et tout. Ouais, là, pas mal. Yes. Ça repasse le trial. Ça sent le transfert sur l'avance. Ouais, yeah. joli, oh. Bravo. Dans un dévers, on a dû creuser pour faire un chemin plat en rajoutant des rondins. Ensuite, on l'a testé et ça passe nickel. Vas-y, montre-nous. Wow. Stylé. Lourd. Et là, je pense qu'il y a du boulot, franchement. Yeah. Oh, les one foot. Il y en a qui se la mettent bien pendant le confinement quand même hein. Allez, Noël. Mmh. Yeah. Plateforme mmh. de départ, avec mmh. la. Stylé. One... One hand Lâche la main, 47. yes Watch Ça c'est pas dans le jardin Mais franchement Ça te en donne envie Ça a été fait peut-être avant le confinement Dites-moi les gars, je sais pas Si vous avez fait ça avant le confinement, honnêtement c'est lourd Oh le saut de fou, trop stylé. Budio. <rire> du yes. C'est bon. Ça repart sur une construction bois avec un kick, kick soudé et tout. Là on est sur un bon truc là. Là ça rigole plus. Le petit whip. Yes. Et là. Mini BMX, mini terrain. Faut pas grand chose. Oubouette, un terrain de terre, un plomb. On tourne autour. Bon, peut-être qu'au bout d'un moment, tu commences à avoir la tête qui tourne, mais pas mal. Ouh, ça commence avec du parpaing-bois. Réception terre. Ça a l'air un peu raide, quand même, non C'est un peu comme ça, tu... Que... Ouh Ça passe. Ça va, propre. Oh, magnifique. Sticky, une sortie de Oh, du skate du slide Oh, là Oh, des rondins de la terre sont dans le jardin. Bon, bah il y en a qui se la mettent pas mal pendant le confinement. Merci à vous de m'avoir envoyé toutes ces vidéos sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Si vous voulez un épisode 2, je vous mets dans la description mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer comme ça vos petits clips de présentation de vos terrains. La boutique en ligne Bomber Show, elle est ici. Il y a le petit onglet pour cliquer qui te renvoie directement sur mon site internet. Tu peux aussi t'abonner et puis allez voir la dernière vidéo. Je te dis ciao, à la prochaine. Bye.